Pour eux qu'il y ait chemin ou non Marchant sans valise, marchant à leur guise Partent parcourir la terre et chante joyeusement cette terre Oui, oui, oui, oui, oui Des camions pas là Trois cochons s'aventure Marchant là tout droit Du seigle croquant Les oreilles battant de parcourir la terre Et chantent joyeusement cette terre oui, oui, oui, oui Oui, oui, oui, oui, oui Oui, oui, oui, oui, oui Pas d'avant, pas d'arrière Les trois cochons paradent comme un seul homme fier. Et les gens sont rois, ne comprennent pas pourquoi ces petits compères chantent si joyeusement cette terre Oui, oui, oui, oui, oui. Quel faut le temps. Ils se soit près de l'eau, se repose un instant. Les oreilles battant, les sabots flottants. Restent un peu sur le rivage, puis ils repartent pour le voyage. Oui. C'est la pluie qui vient lencontre contre Le corps se coin contre coin Les déclats qui claquent Les moules contre déclats Et cette pluie c'est belle Chantez joyeusement cette terre Oui, oui, oui, oui, oui, oui.